Le plus réjouissant, c'est euh, très certainement de constater que les, euh, les changements de mentalité par rapport à ce que je pouvais imaginer quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, qui me semblait d'une extrême lenteur, vont quand même plus vite. Et que souvent, euh, on voit quand même des changements de, de point de vue euh, de la société qui, euh, en une demi-génération, s'imposent sur des questions, euh, euh, par exemple, comme il euh, y a eu la... Le droit de la femme à disposer de son corps, par exemple, sur la question de l'avortement, ou je peux parler de la reconnaissance de la légitimité euh, euh, de l'homosexualité qui, euh, qui s'est aussi imposée relativement vite euh, avec des institutions telles que le mariage pour tous en France ou euh, le partenariat enregistré en Suisse. Euh, bref, ces changements sociétaux vont assez vite et me donnent aussi l'espoir que euh, la euh, même s'ils ne vont jamais assez vite pour les, les intéresser, ça se comprend bien sûr, mais par rapport à ce qu'on pourrait craindre, et ça me donne l'espoir que euh, également dans le, la conception d'un mode de vie plus serein, je dirais, euh, euh, on pourra évoluer dans des délais de l'ordre d'une demi-génération, peut-être une génération.